L'engagement. <rire> wow. um... Ah la question. <rire> Elle est bien cette question. Euh, L'environnement, ça peut être mille trucs en fait. Je pense qu'il y a différents niveaux, ouais. C'est euh, prendre au sérieux une relation que tu as avec quelqu'un. C'est des petits pas qu'on peut faire vers l'autre. Quand on a des projets à deux surtout. Et de voir euh, un peu loin. C'est des signes de confiance en fait. La laisser euh, entrer dans ta vie. Dans les moindres détails de sa petite vie. Pour moi, il y a pas mal de signes d'engagement de manière générale au quotidien. Donc, euh, ouais. Ça va passer par euh, laisser les clés de la maison à la personne par exemple. Que ce serait lui laisser les clés de mon appartement et qu'il vienne un petit peu quand il a envie. Euh, le fait de se parler tous les jours. Discuter avec la personne, c'est déjà un lien sur une petite échelle. <rire> Faire des sorties ensemble. Là, ça commence à être euh, à rentrer dans l'engagement. On parle de tout, là. Hein. Me doucher avec, avec elle. Enfin, enfin c'est bizarre, enfin, ça peut lui paraître bizarre. Mais, euh, mais me sentir totalement à l'aise. en fait. Si je lui laisse mon, mon chien, c'est que j'ai confiance. Ouais. Par exemple, j'ai un chat. Et si je te confie mon chat pour le week-end c'est Mon chien, il représente beaucoup pour moi. C'est comme mon fils. C'est un peu bête quand même. Je crois que je dirais euh, lui laisser conduire ma voiture. Parce que c'est mon bébé, <rire> du coup... Sinon, si je lui laisse mes mots de passe Netflix, par exemple, <rire> bah là, c'est que... Voilà, quoi. <rire> What euh, Ouais, filer mes codes de plateforme, c'est clairement une preuve d'engagement. Si jamais, du jour au lendemain, on se sépare, ça peut être des trucs... Euh, on n'a pas envie d'appeler la personne. C'est bien roulant. Surtout quand on est limité à 3, 3 abonnements. Je les filerai pas. Hein. Même pas en rêve, bois de l'eau chaude, hein. non Mais non. <rire> on regardera les films ensemble. <rire> enfin moi après, je suis pas vraiment euh, l'exemple. Parce que moi, je, je donne mes, mes comptes à tout le monde. Hein. Oui euh, bah bon, on m'a passé l'école. <rire> euh, L'engagement, c'est euh, une preuve une petite preuve d'amour, quand tu commences à se projeter aussi. Et qu'on commence à faire des projets, je sais pas, à partir des week-ends, faire des vacances, euh... sur des voyages dans six mois, euh... la coupe du monde du rugby en 2023. Je sais pas, des trucs comme ça. L'engagement c'est aussi de montrer que montrer tes failles, ouais. Montrer tes failles, parler de tes peurs, tes craintes, tes histoires passées aussi. La fidélité rentre en compte C'est l'exclusivité pour moi. C'est de passer du stade où on est en phase de séduction, etc., au à la phase de bah, « j'ai envie que toi et moi, on soit euh, que tous les deux ». Et puis après, plus on s'engage, plus on après c'est la présentation aux amis, la présentation à la famille. Euh, et là, on va sur des engagements un peu plus, plus forts. Ça prouve que c'est du sérieux. <rire> la vie, c'est pas un kiwi. Hein. <rire>